Maintenant, c'est la période des questions. La chef de l'opposition... Merci, Monsieur le Président. Ma première question est au Premier ministre. Il est clair que, que nous allons entrer en confinement de nouveau. Les écoles ferment. Nous savons que les USI sont encombrés avec des gens malade de la COVID et c'est la faute du gouvernement. En février, il y avait des avis. Le premier ministre avait besoin de faire attention à ses avis, mais il ne l'a pas fait. Les experts disaient que les choses allaient s'empirer. Mais qu'est-ce que le premier ministre a dit? Il a dit les chiffres sont, sont bien, mais ce n'était pas le cas. Il savait que ce n'était pas le cas. Tout le monde savait que les chiffres n'étaient pas bien en février. Donc, voici ma question pour le ministre de la Santé, la ministre de la Santé. Est-ce qu est, est que c'était elle qui avait dit au premier ministre que les chiffres étaient optimistes et qu'on pouvait lever les mesures? Sinon, c'était qui qui avait donné ce conseil au premier ministre? Le ministre de la Santé. Bonjour. À la chef de l'opposition, personne n'a jamais dit que les choses allaient bien nous à l'ordre. Depuis le début de la pandémie, nous avons pris des étapes prudentes pour protéger tous les ontariens. Et nous l'avons fait en augmentant la capacité de nos hôpitaux, en ayant une stratégie compréhensive de dépistage pour tester plus de 20, euh, 12 millions d'Ontariens et aussi plus de 2 millions Vaccin ont été administrés déjà. Nous avons pris des étapes prudentes pour protéger la santé des gens. Personne ne prend la situation pour acquis. C'est très sérieux pour tout le monde en Ontario. Nous le comprenons. Question supplémentaire. Maintenant, il y a 421 personnes. Dans les soins intensifs, c'est les chiffres les plus élevés depuis le début de la pandémie. Et ce premier ministre a décidé de lever les, les barrières, même s'il savait que c'était un risque, mais il a décidé de prendre ce risque. Et lorsque le premier ministre disait que les chiffres étaient bien, voici ce que Anthony Dale de l'Association hospitalière de l'Ontario a dit hier. La modélisation a montré le risque de nouvelles variantes de la COVID. Il est clair qu'un secteur hospitalier devrait gérer une troisième vague. Est-ce que quelqu'un de ce côté de la Chambre peut reconnaître que le premier ministre et son comportement et ses décisions irresponsables ont mené à cette troisième vague? La ministre de la Santé, le gouvernement a toujours considéré les recommandations du médecin hygiéniste en chef, ainsi que la table scientifique, les modèles et tous les autres experts. Tout le monde nous a fourni les meilleurs conseils. Avec les variantes qui sont maintenant les variantes prédominantes, en Ontario, qu'il y aurait plus d'hospitalisations parce que une... ce sont des souches plus contagieuses. Et malheureusement, elles sont plus mortelles. Donc, on s'attendait à cette augmentation d'hospitalisation. Donc, nous avons augmenté la, les investissements en hôpitaux à plus de 5 milliards de dollars, y compris 1,8 milliard dans le budget, qui, qui appuie les plus de 3 100 nouveaux lits qui ont été ajoutés en Ontario, ainsi que... 30 millions pour traiter les arriérés en chirurgie et 778 millions pour appuyer les hôpitaux dans leur travail contre la COVID. Question supplémentaire. Monsieur le Président, le gouvernement a ignoré les avis des médecins de la table scientifique des experts des travailleurs en santé. Ils ont ignoré ces conseils et ils ont levé les restrictions trop tôt sans mettre en place les mesures nécessaires, comme les par exemple une interdiction sur les expulsions, des mesures pour assurer la sécurité de la, des écoles, des congés maladie rémunérés. Ce sont des choses que tout le monde pensait nécessaires pour assurer la sécurité des personnes. Mais il est évident que la ministre de la Santé nous dit qu'ils allaient calculer, ils avaient calculé ce risque et que c'était OK de voir plus de gens malades avec les variantes. Et que c'était OK si 421 personnes se retrouvaient dans les soins intensifs, ce qui encombre nos hôpitaux et met nos professionnels en santé dans une position très difficile. Ils sont épuisés. Comment est-ce que vous pouvez justifier les décès des gens parce que vous ne vouliez pas mettre les mesures en place et dépenser cet argent? Expliquez ça aux Ontariens. 14 décès hier la ministre de la Santé. Nous suivons la situation dans les hôpitaux de très près. Nous parlons à M. Anthony Dale et d'autres chefs d'hôpitaux. Le gouvernement et l'association hospitalière de l'Ontario et le centre de commande covid suivent la situation de très près. Oui, la situation est préoccupante, mais elle est quand même maîtrisée et nous allons continuer à assurer une capacité adéquate dans les hôpitaux pour les patients de la COVID-19 ainsi que toute autre personne qui a besoin d'être hospitalisée. Nous apportons des changements au système. Nous travaillons avec les régions pour que les hôpitaux puissent partager le fardeau et nous avons investi, comme j'ai indiqué, plus de 5 millions de dollars dans le système des hôpitaux depuis le début de la pandémie. Nous, nous euh, suivons la situation de très près. Prochaine question, la chef de l'opposition. Merci. Ma pro prochaine question est aussi au premier ministre. Pendant des semaines, vous avez ignoré les avis, les mises en garde hier. Il a dit au peuple qu'il pouvait s'attendre à une annonce. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne dit pas aux gens à quoi on peut s'attendre? Réponse. Le leader parlementaire du gouvernement... Merci. Je pense que ça a été clair dès le début. Le médecin hygiéniste en chef va évaluer les données et nous le faisons constamment. Ce sont des décisions difficiles et nous le prenons au nom des Ontariens. Nous voulons assurer la sécurité des gens. Nous n'allons pas prendre, des situations de manière, prendre ces décisions de manière précipitée. Nous allons parler avec le, la table scientifique ainsi que le médecin hygiéniste en chef pour prendre ces décisions au nom des Ontariens. En regardant les données, Monsieur le Président, c'est ce que les Ontariens méritent et à, à quoi ils s'attendent. Question supplémentaire. Monsieur le Président, les familles ont besoin de réponses, mais le gouvernement a laissé les familles pour compte. Nos soins intensifs savent qu'ils vont devoir gérer plus de cas qu'ils ne puissent gérer. Et nous avons un record, un nombre record de cas dans les écoles, plus que depuis le début de la pandémie. 14 personnes sont mortes à cause de la COVID hier. Monsieur le Président, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi? est-ce que nous sommes en cette position encore? Pourquoi est-ce que nous sommes ici encore? Pourquoi ce confinement, cette incertitude, les entreprises fermées, les familles, les écoles, les soins intensifs bordés? Pourquoi est-ce qu'on est là encore? Monsieur le Président, depuis le début, comme la ministre de la Santé a dit, nous avons travailler de très près avec le médecin en chef et les différents bureaux de santé en Ontario. C'est une situation très difficile. Nous voyons que partout dans le monde, que les circonstances changent tous les jours. Malgré ce fait, nous avons investi des milliards de dollars pour assurer que le réseau des hôpitaux ait la capacité pour gérer tous les cas et tous les patients, nous avons augmenté les capacités des soins critiques, nous avons fait le nécessaire. Nous avons investi des milliards de dollars pour que les écoles soient sûres. Oui, il y a plus que nous pouvons faire, mais nous allons continuer d'investir les ressources nécessaires pour investir pour assurer la sécurité des Ontariens. Dernière supplément question supplémentaire. Monsieur le Président, depuis des semaines, le Premier ministre ignore les conseils qu'il reçoit. Tout le monde le sait. Ici, j'ai les mots du chef de l'Association des hôpitaux de l'Ontario. C'était hier. Je, pas, je ne me suis pas senti si préoccupé depuis le début de la pandémie. Comment est-ce que c'est possible, après un an, qu'il se sent comme ça en ce moment? Depuis. Depuis, euh, Les gens ici ont très peur. Les travailleurs de la santé sont épuisés. Ils ont peur à cause de l'approche de ce gouvernement. Ils méritent beaucoup mieux de leur premier ministre. Ils méritent mieux de leur gouvernement. Le gouvernement a ignoré des conseils pendant des mois. Pourquoi est-ce que nous sommes dans cette situation les protections ont été réduites. Les précautions n'ont pas été mises en place. Le gouvernement a décidé de rouvrir l'économie trop tôt. Donc, ils nous ont amenés vers une troisième vague. Qu'est-ce qui va s'en suivre? La ministre de la Santé, comme la chef de l'opposition le sait bien, les cas de variantes ont augmenté très rapidement, ce qui mène à plus d'hospitalisations, mais nous avons fait en sorte qu'il y ait la capacité nécessaire dans le système. Monsieur Dale, le président de l'OHL, a dit qu'il apprécie les investissements. Il apprécie les investissements du gouvernement et il remercie le gouvernement de l'Ontario pour ses ressources additionnelles. À l'ordre, nous avons donné beaucoup d'investissements aux hôpitaux. 1,8 milliards de dollars de plus maintenant dans ce budget. La chef de l'opposition à l'Ordre, nous avons ajouté 500 lits de soins intensifs. Nous avons aussi créé l'hôpital pour traiter des cas, des cas qui ne peuvent pas être gérés par les autres hôpitaux. Et nous avons d'autres hôpitaux de champs qui sont prêts. Qui sont prêts et tous les Ontariens qui ont besoin des soins à l'hôpital auraient cette occasion. La députée de Davenport. Bonjour, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre de l'Éducation. Le gouvernement a pris une approche laissée faire. À l'ordre, les familles n'en peuvent plus. Des étudiants, des élèves, des travailleurs en éducation tombent malades. La semaine passée, il y a eu un taux record de 1 222 cas. Plus de classes sont en isolation, plus d'écoles sont fermées. Plus d'un quart des écoles dans cette le province ont signalé des cas. Même si le ministre a dit qu'il avait des cibles, il n'a pas atteint ces cibles. Pourquoi est-ce que ce gouvernement pense que les écoles doivent rester ouvertes, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait presque rien pour les garder ouvertes? Hier, le ministre de l'Éducation a dit que, et je cite, « le profil du risque a changé ». Pourquoi est-ce que son plan n'a pas changé? Le ministre… Ce n'est pas une un hasard, nous avons créé un plan qui est approuvé par la communauté médicale, y compris des masques, des dépistages, des cohortes, des bulles, 57 000. Au début de mars, plus de 50 000 tests ont été faits parmi les jeunes. Nous gérons ce risque accru créé par les variantes. Le, ma collègue se concentre sur le négatif, mais concentre-nous sur ce qui est positif. 75 des écoles en Ontario n'ont au, ont aucun cas actif de la COVID. 98 des écoles sont ouvertes. 99 des étudiants n'ont pas de COVID. Donc, il n'y a rien à voir ici, n'est-ce pas? Le profit de risque a changé parce que ce gouvernement n'a pas agi et nous a menés vers une troisième vague. Ils ont retenu des financements, ce qui a laissé vulnérables les écoles. Allison de ma communauté, a dit, je cite, que les précautions pour les élèves de l'école primaire des écoles primaires n'ont pas changé depuis septembre. Nous dépendons de la bonne chance pour passer par l'année scolaire sans infection de COVID-19. Monsieur le Président, les parents sont frustrés et maintenant, ils sont outrés. Est-ce que le ministre va agir? Le ministre de l'Éducation. Cette commettante saurait bien que la députée d'en face aimerait bien que l école, les écoles soient fermées en 2021, ce qui va à l'encontre des conseils sanitaires. Nous investissons en les écoles, nous renforçons notre plan, nous apportons un financement cohérent et le médecin hygiéniste en chef a approuvé notre plan. Ce n'est pas, pas un hasard que... La plupart des écoles n'ont aucun cas, même avec les variantes. Ce n'est pas une question de bonne chance, c'est une question de planification prudente. La plupart des écoles sont ouvertes, même pendant cette pandémie. Nous comprenons le risque, nous avons augmenté nos, notre effort, nous avons euh, modifié notre approche et nous allons continuer à suivre le meilleur conseil sanitaire pour assurer la sécurité de nos écoles. Le député de East Merci, M. le Président. J'ai une question pour le ministre des, la ministre des euh, Soins de longue durée. On a annoncé un nouveau projet dans mon comté il y a deux semaines. 13 nouveaux et 151 espaces bénéfiques dans, dans le village des années ont été annoncés et nous allons bâtir ces nouvelles unités de logement. Et partout dans la province, il y a 40 000 personnes qui sont sur les listes d'attente. À Mississauga, ces listes d'attente sont parmi les plus longues. Donc, il faut agir pour raccourcir ces listes d'attente. Le gouvernement précédent n'a rien fait, même si cette population était croissante, et il nous faut cette capacité en soins de longue durée. Qu'est-ce que le ministre fait pour augmenter la capacité en soins de longue durée à Mississauga? La ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président, et merci à mon collègue et pour son travail très important au nom de ses comités. Son comté va recevoir 73 nouvelles unités qu'il a mentionnées et nos projets ensemble, tous mis ensemble, créer plus près de 1000 nouvelles espaces en soins de longue durée. Les libéraux avaient bâti seulement 600 nouvelles places et notre gouvernement en crée beaucoup plus seulement en Mississauga. Le gouvernement investit 933 millions de dollars en ce projet pour nous mener à un total de 1,75 milliard de dollars pour créer de nouveaux espaces en soins de longue durée. C'est du travail si important et je suis fière que c'est un gouvernement conservateur qui fait ce travail après que les libéraux en avaient simplement parlé pendant des décennies. Merci, Monsieur le Président, et merci à la ministre de sa réponse. J'ai une autre question pour cette ministre. C'est une très bonne nouvelle pour mes commettants et pour tous les résidents de Mississauga. Mississauga, c'est très bien que, que Senior's Village avait une éclosion de COVID-19 et nous avons vu que c'était très difficile de gérer ces éclosions. La, la pandémie nous a montré l'importance de, de faire des raf, travaux de réflexion dans ces centres pour qu'ils soient modernisés adéquats. Nous savons combien c'est important, donc je suis contente de voir que la ministre fait tout ce qu'elle peut pour accélérer ces projets. Qu'est-ce que la ministre fait pour moderniser les centres de soins de longue durée? La ministre Merci, Monsieur le Président, et je remercie mon collègue. Le député de Mississauga East Cooksville a travaillé d'arrache-pied pour représenter ses commettants. Les critères pour l'allocation de ces nouveaux projets de financement avaient priorisé des travaux de réfection dans des centres plus vieux, surtout pour éliminer des chambres à trois ou quatre lits. Et il a très bien raison. On ne peut pas attendre pour moderniser ce secteur comme le gouvernement précédent l'avait fait. Il faut refaire et rebâtir ces centres, et c'est ce que le gouvernement fait. Nous avons créé un programme de modernisation sans précédent. Notre gouvernement s'attaque finalement au problème de, de refaire les, les vieux centres et d'en bâtir de nouveaux. C'est quelque chose dont on a tellement besoin. Merci. Merci. Question. Le député de Scarborough Southwest. une question pour le ministre de la Santé. La modélisation provinciale montre que Scarborough aurait le, le, serait en troisième place pour le total des cas de COVID-19 en avril. Scarborough a été touchée de manière déséquilibrée par la COVID-19. Ma communauté a beaucoup de gens racialisés, de familles à faible revenu, des gens avec des problèmes de santé et des travailleurs à faible revenu, des gens racialisés. Ils ont été le plus touchés par cette pandémie. Mon équipe communique constamment avec le réseau de santé à Scarborough qui mène une campagne de vaccination efficace pour protéger notre communauté. Mais nous avons la capacité de vacciner seulement nous avons la capacité de vacciner 35 000 personnes par semaine, mais on n'a pas les ressources pour le faire. La semaine passée, la ministre de la Santé s'est engagée d'avoir une stratégie de vaccination équitable, donc voici ma question. Est-ce qu'on a, est qu a fait du travail pour s'assurer à ce que Scarborough reçoive un, un montant, une quantité équitable de vaccins pour assurer la sécurité de mon comté? Réponse. Je remercie la députée de sa question. La réponse courte est oui, mais ça dépend de l'offre, ça dépend de ce que nous avons. Nous attendons toujours une, quantité, une grande quantité de vaccins à AstraZeneca. Et nous savons qu'elle sera envoyée d'abord au gouvernement fédéral et ensuite nous attendons à voir ce que Ontario recevra. Et ensuite nous allons distribuer ce vaccin de manière équitable partout en la province, y compris à Toronto et à Scarborough. Nous savons qu'il y a certaines zones chaudes en Ontario. Scarborough en est une. Donc nous avons investi 2,5 millions de dollars pour un programme de priorisation de communautés pour travailler avec les collectivités et les, les experts sanitaires pour acheminer les vaccins à ceux qui en ont besoin. Il pourrait y avoir des problèmes de transport, des barrières linguistiques et d'autres problèmes. Nous allons adresser ces problèmes. Nous allons apporter des vaccins à des communautés comme Scarborough. Question supplémentaire. Monsieur le Président, je vais donner à la ministre quelques statistiques. Pour la semaine du 29 mars au 4 avril, le réseau sanitaire de Scarborough devait avoir 15 000 doses. Pour la semaine suivante, on a dû recevoir 3 510 doses. Nous avons plus de 650 000 personnes à Scarborough. Maintenant, ce quantité a été réduit de 23 C'est inacceptable. Pour moi, ça a l'air d'une erreur. Je demande à la ministre encore, pourquoi est-ce que le réseau sanitaire de Scarborough, qui est là pour protéger plus de 650 000 personnes, ne reçoit pas sa juste part de vaccins? Est-ce que le ministre peut expliquer ces chiffres? La ministre, d'abord, je suis d'accord que. Le réseau sanitaire à Scarborough fait du travail incroyable pour euh, distribuer les vaccins. Ils font du très bon travail. Je suis allée à Scarborough, à euh, Centennial College, et je vois qu'ils font du très bon travail. Mais nous n'avons pas assez de doses. Nous recevons les vaccins Pfizer, c'est vrai. Les vaccins Moderna ont été, euh, sont en délai. On a eu des délais avec ces vaccins. Nous attendons toujours. Nous pensons les recevoir le 7 avril. AstraZeneca, comme j'ai déjà dit, est... États-Unis Et nous n'avons pas encore de date pour recevoir le vaccin Johnson Johnson. Donc, pour tout le monde qui pense qu'on n'a pas envoyé assez de vaccins à votre comté, c'est une question d'offres, c'est une question de quantité de doses. Quand nous aurons ces doses, nous allons les envoyer à vos comtés. Nous voulons distribuer le vaccin partout dans la province, aussitôt que possible, à l'Ordre. Le député de Simcoe West. Monsieur le Président, j'ai une question pour la ministre de la Santé. Je veux remercier la ministre et le Premier ministre d'avoir euh, investi dans l'hôpital Collingwood General. Ce, cet hôpital faisait partie du budget sur la liste des hôpitaux plus vieux. Mais des gens dans la région de South Georgian Bay ont des questions et mes étant me demandent qu'est-ce que ça veut dire si l'hôpital était aussi mentionné dans le budget de 2019, est-ce que nous allons recevoir ce nouvel hôpital? Ou est-ce qu'on va avoir du développement sur le site actuel ou sur un site qui a, été, qui a fait l'objet d'un don? La ministre, merci à mon collègue. Notre gouvernement s'engage à renforcer notre système de santé pour fournir une, un service de classe mondiale. Donc nous avons changé notre plan de capitaux, donc nous allons investir plus de 30 milliards de dollars sur 10 ans, y compris 3 milliards en infrastructures pour des hôpitaux. Ce projet va faire en sorte que beaucoup plus de patients puissent recevoir les soins dont ils ont besoin. Nous allons travailler avec l'hôpital Collingwood pour passer par les étapes de planification de ce projet. Nous avons hâte de travailler avec vous et avec votre hôpital pour nous assurer que vos résidents reçoivent les soins dont ils ont besoin. Question supplémentaire. Merci, Madame la Ministre. La Ministre sait qu'en novembre dernier, on appuie de manière unanime dans cette Chambre un redéveloppement des hôpitaux de Collingwood et Alston. Chez moi, les gens étaient déçus du fait qu'on n'a pas mentionné l'hôpital stevenson Laurie, même s'il a été mentionné dans ce budget ainsi que le budget de 2019. Est-ce que la députée veut, peut dire à mes commettants si cet hôpital est toujours sur le radar du gouvernement et pouvez-vous nous dire quand le projet de construction va commencer? La ministre. Oui, Stevenson est toujours sur la table et nous allons consulter avec cet hôpital, comme vous savez bien, l'hôpital est passé de la première phase à la deuxième phase récemment dans le processus de planification. Donc, bien sûr, c'est important de reconnaître que lorsqu'on planifie un projet, qu'il faut prendre le temps pour faire tout ce qu'il faut faire correctement. Mais oui, nous sommes maintenant en deuxième phase et nous travaillons avec nos partenaires dans les hôpitaux pour s'assurer à ce que les investissements soient faits de manière efficace et adéquate. En 2020, nous avons fourni un, une augmentation de la subvention de planification pour l'amener jusqu'à 5 millions de dollars. Et ce budget sera utilisé pour le projet de construction. Donc les deux hôpitaux sont... Euh, important pour nous. Merci. Merci. La prochaine question, de Saga, Shore. La COVID-19 a laissé un effet désastreux sur notre économie la province continue de voir les, les impacts négatifs. On continue à faire face à de l'incertitude à chaque jour et à chaque jour, plus d'entreprises ont besoin de soutien, Monsieur le Président. À la ministre de l'Industrie du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, est-ce qu'elle peut nous dire comment ce gouvernement appuie ces industries qui ont été frappées les plus fort par cette pandémie? La ministre de l'industrie, des industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. Merci. Avant de répondre à la question, j'aimerais remercier... Les gens pour. Euh, aux gens de Nippian qui m'ont élu et m'ont donné le privilège depuis 15 ans maintenant, date d'hier, de les représenter. Le député a soulevé une question très importante. Ces industries ont été affectées de plein fouet et prendront encore plus de temps pour s'en remettre. J'étais à Niagara Falls hier, une ville qui a perdu 40 000 emplois dans les services d'accueil. Je suis aussi à Ottawa. Nous sommes le troisième plus grand secteur. Notre troisième plus grand secteur est celui du tourisme. C'est aussi la raison pour laquelle on a bien réussi à, à s'organiser avec le ministre des Finances pour travailler sur ces secteurs. Plus de 930 millions de dollars ont été rendus disponibles. Et je vais parler de nos investissements un peu plus au cours de la complémentaire. Question complémentaire. Le, la, la météo s'améliore tranquillement, le printemps arrive et les gens sortiront rapidement. Parmi les plus frappés de la pandémie, c'est le secteur du tourisme qui a été le plus affecté. Beaucoup de ces en entreprises sont saisonnières et donc, Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut nous donner plus de détails sur la façon dont ce gouvernement s'assure que ce dans l'industrie du tourisme et du tourisme d'accueil recevront l'aide dont ils ont désespérément besoin. La ministre. Premièrement, on a, on a établi un groupe d'experts sur le tourisme d'accueil. Lorsque l'on sera prêt à reprendre le tourisme, ce n'est pas encore le cas, mais lorsque ce sera, on veut être prêt. On regarde aussi les destinations sources d'Ottawa et de Toronto qui ont été décimées. On veut leur donner beaucoup d'appui avec leurs aéroports internationaux, entre autres. Beaucoup d'aspects culturels s'y trouvent aussi. Et ensuite, il y a les, les destinations signatures comme Muskoka, Lake Mountain, les mille îles et autres. On investit 200 millions de dollars en sport, en, ré en industrie récréative, 100 millions de dollars en tourisme, en programme de reprise pour l'industrie du tourisme, 10 millions de dollars pour les arts, 10 millions pour le tourisme d'agriculture, 260 millions en incitatifs pour que les gens reprennent une formation, 150 millions de dollars en impôts pour incitatifs dé aux déplacements, 3,9 millions pour les parcs et 10 millions pour d'autres activités. Donc, on est très excités d'appuyer ces entreprises. La question est pour le premier ministre. Pendant que le programme de vaccination de ce gouvernement est tout croche, la communauté du nord de l'Ontario doit faire preuve de leur créativité. Le bureau de santé publique park fait l'impossible pour assurer que les plus vulnérables aient accès au vaccin le plus vite possible avec un nombre limité de vaccins dans une région très vaste et avec une population vieillissante sans accès à la technologie. Le Bureau de santé a fait donc appel à la communauté pour aider à, con à contacter les résidents pour leur faire vacciner. Ma question est très simple. Où est le Premier ministre et son gouvernement dans cette situation-ci? Merci, la ministre de la Santé. Je remercie le député de sa question, en fait. Nous avons beaucoup de succès, nous avons une grande réussite dans le Nord. On a un plan qui a été élaboré avec les Premières Nations, avec Orange, et 31 doses accessibles par avion ont reçu leur doses. On travaille aussi avec les unités de santé publique locales. Parce que nous avons un plan en trois phases. On sait qu'il qu y a des situations différentes à l'échelle de la province. C'est donc différent à Toronto et dans votre région. Et donc, les médecins hygiénistes en chef locaux élaborent leur propre plan pour que leurs résidents soient vaccinés. C'est la façon dont on l'a planifié parce que ces gens connaissent la région le mieux. Je félicite. Les, âge, les euh, fonctionnaires de votre euh, région, parce que c'est eux qui ça connaissent la meilleure façon de joindre leurs résidents. Ça fait partie de notre plan. Complémentaire. Les gens du Nord sont habitués d'être créatifs et euh, pleins de ressources, parce que le gouvernement les a laissés à eux-mêmes. Mon bureau aide à prendre des rendez-vous pour les personnes âgées qui n'ont pas accès à la technologie, qui vivent seules et non pas d'aide en naturel. Monsieur le Président, est-ce que ce gouvernement mettra la parole à l'action et répondra la, au défi ou est-ce qu'ils vont continuer à jouer à Où est Charlie? La ministre de la Santé. On a déjà investi des centaines de milliers de dollars dans ce projet. On a déjà notre outil de prise de rendez-vous en ligne. Déjà, 850 000 rendez-vous ont été pris. Par ce système, je vais reconnaître qu'en général, le système fait un excellent travail, mais on reconnaît aussi que beaucoup de résidents ne peuvent utiliser un, un ordinateur, ils ne se sentent pas à l'aise de prendre le rendez-vous euh, en ligne. Donc, il y a des centres d'appel où on peut appeler, et, et différentes langues sont, y sont parlées. Donc, les gens peuvent prendre leur rendez-vous au téléphone. C'est une possibilité et disponible à l'échelle de la province, incluant dans le nord de l'Ontario is booked chaque, partie de chaque région de l'Ontario fait partie de ce question. système. Prochaine question, de député de Glengarry Prescott-Russell. Merci, Monsieur le Président. Question au ministre de l'Éducation. L'été dernier, ce gouvernement a dit au conseil scolaire d'utiliser leurs fonds de réserve pour engager plus de membres du personnel et créer plus d'espace pour la distanciation physique en salle de classe. Les fonds de réserve sont là pour bâtir de nouvelles installations et pour faire des rénovations. Jusqu'à présent, le gouvernement ne s'est pas, en, pas, pas engagé à rembourser les frais qui seront sortis du fonds de réserve. Ça ne faisait pas partie du budget et donc c'était inquiétant pour les conseils scolaires. 1,6 milliard sera aussi retiré du budget de l'éducation pour l'année académique 2021. Est-ce que le ministre va nous expliquer la raison pour laquelle il croit que les conseils scolaires ne devraient pas être remboursés? pour avoir pris de l'argent de leur fonds de réserve pour assurer la sécurité en milieu scolaire, alors que ça devrait être le travail du gouvernement. Le ministre de l'Éducation. Le gouvernement a offert 1,6 milliard de dollars d'investissement. Nous croyons que... Chaque membre de la communauté devrait être prêt à investir pour le bien-être des élèves. En fait, on accueille la coopération de tous pour faire partie de la solution. On a investi 700 millions de dollars de plus dans le budget, qui souligne notre engagement envers l'éducation publique. Nous avons une annonce d'une subvention pour les élèves qui sera, fera partie du financement des conseils scolaires. On veut augmenter le financement pour euh, l'aide en santé mentale, améliorer les résultats de mathématiques. On continuera à agir en collaboration avec nos conseils pour que nos écoles demeurent en sécurité et que l'on fasse beaucoup de progrès du côté de l'Ontario. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. De nouveau, ministre, au cours de la pandémie, les adjoints en éducation et les éducations de la petite enfance ont été laissés de côté souvent. Ces travailleurs travaillent de près avec les étudiants de longues heures. Ils travaillent avec des élèves qui ont aussi des problèmes comportementaux, qui ne comprennent pas l'importance de porter le masque et de se distancer. Ça donne donc plus de risques d'exposition pour ces travailleurs, il y a de hauts taux de ces travailleurs par élève, d'élèves par chacun de ces travailleurs. Ces travailleurs ne se sentent pas en sécurité, donc quelles mesures supplémentaires est mise en place pour protéger ces travailleurs au cours de la troisième vague et comment est-ce que le ministre planifie? Aider cette euh, main-d'œuvre alors qu'on retire 1,6 million du budget. Le ministre de l'Éducation. En effet, il y a 409 euh, adjoints euh, édu en éducation par, dans la province. Donc, il faut reconnaître l'augmentation et lorsqu'on parle du vaccin, on donne la priorité au personnel en éducation, que ce soit les enseignants, les éducateurs de la petite enfance, les adjoints à l'éducation, tout le monde qui fait partie de la phase 2. Et ça montre notre engagement à faire en sorte que ces travailleurs puissent avoir accès au vaccin le plus rapidement possible, puisqu'ils ne peuvent travailler de la maison. Alors qu'on déploie le vaccin, on sera en mesure d'offrir le vaccin à ces travailleurs qui font un, un travail essentiel. Et nous continuerons d'investir. Et la chose que, la plus utile que l'on puisse faire, c'est de demander au gouvernement fédéral d'avoir le plus de doses possible. Prochaine question, député. De Mississauga, -Lickshire. Le changement climatique est un problème complexe qui cause, pose des problèmes complexes pour les pays du monde. Pour s'attaquer à cette question, il faut avoir une collaboration continue entre le gouvernement, le secteur privé et la population de l'Ontario qui travailleront ensemble pour mener l'innovation et trouver des solutions. Monsieur le Président, un comité de ma circonscription s'inquiète des impacts de, de, du changement climatique et de la, des conséquences sur la communauté, mais comme étant, veulent savoir que le gouvernement est prêt à s'attaquer aux défis environnementaux. Ma question au ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs, c'est est-ce qu'il peut nous assurer que de s'attaquer au changement climatique est une priorité pour notre Gouvernement, Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs, je remercie le député de Mississauga-Lakeshore pour sa question. Où il montre une grande défense pour ses administrés et du fait qu'ils veulent voir nous voir s'attaquer à la crise climatique. J'ai annoncer 20 millions de dollars sur plusieurs années, sur quatre ans, pour la conservation des parcs et des terres de verdure. De cette façon, nous pourrons protéger des zones environnementales importantes, par exemple les terres humides, et se fonder sur les bonnes données scientifiques. Nous pourrons aussi atténuer les effets de la ch de, du changement climatique pour, et nous préserverons ainsi. L'environnement pour les générations à venir. L'environnement sera toujours une priorité. On sait que de s'attaquer au changement climatique est essentiel. J'aimerais remercier le ministre pour son engagement envers la population de l'Ontario et de l'environnement. Ma communauté acquiert l'environnement et sera heureuse de savoir que nous agissons de façon réelle contre les changements climatiques. Après un, un hiver long, le, la belle température arrive bientôt. Et les gens sortiront, aujourd'hui encore plus que jamais. Nous avons besoin de plus de possibilités de découvrir les espaces verts qui sont offerts par notre province. Est-ce que le ministre peut nous dire comment cet investissement assurera que plus de personnes puissent avoir accès aux régions naturelles de la province? Le ministre, je remercie le député de Mississauga Lakeshore pour sa question de nouveau. On reconnaît les conséquences positives d'être dehors sur la santé physique et mentale. Moi aussi. Je J'apprécie de pouvoir aller faire de la randonnée. Moi et ma fille, moi et ma femme, on va à Springwater souvent. C'est une belle randonnée, une belle piste de pédestre de 7 km. On peut sortir avec la famille et apprécier la nature. J'encourage tous les Ontariens et toutes les Ontariennes de saisir l'occasion de sortir et d'apprécier la nature. Notre investissement appuie ces activités. Nous allons. Nous encourageons les, les Ontariens et Ontariennes à sortir, que ce soit à vélo, à pied ou en bateau. Nous avons des subventions pour les aider à, à faire ces activités et nous allons continuer d'avoir un plan environnemental en, en Ontario pour s'attaquer au changement climatique et faire la promotion d'une nature saine. Prochaine question. Député de Windsor -West. Merci à la vice-première ministre. La semaine dernière, le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario a émis une décision qui a montré comment l'inaction du gouvernement a fait discrimination contre les enfants qui ont un handicap lorsqu'il a refusé d de permettre aux aidants naturels de s'occuper de leurs êtres chers au cours de la pandémie. Ça ne devrait pas dépendre de chaque fournisseur de services de faire la, la chose appropriée. Le gouvernement aurait dû mettre une loi sur les visites pour éviter les effets nuisibles d'un manque de visites. On aurait dû aussi permettre aux résidents de pouvoir sortir dehors pour pouvoir apprécier le soleil. Pourquoi est-ce que le gouvernement a permis de brimer les droits? des résidents de foyers de groupe. pourquoi est-ce que vous n'allez pas adopter ma loi et réunir ces familles immédiatement? L'adjoint parlementaire et député d'Ottawa-West Nippin, merci. On est au courant de la décision récente du Tribunal des droits de la personne de l'Ontario et notre ministre revoit la... Décision. Notre priorité est le, le bien-être et la santé des enfants, des jeunes et des adultes de l'Ontario, incluant ceux qui vivent dans nos foyers de groupe. On travaille avec les fournisseurs de services afin qu'ils puissent continuer à fournir les services de façon sécuritaire et efficace tout en suivant les directives établies par la province et les experts en santé publique. Les lignes, directives, les lignes directrices ont été élaborés par le ministère de la Santé pour protéger le bien-être des résidents et des travailleurs des foyers de long soins de longue durée. Nous avons aidé les fournisseurs de services à exploiter leurs installations avec la prévention et le contrôle et nous avons, selon les risques de leur communauté. Et je serai heureux de parler de plus de ces mesures au cours de la, supplémentaire, de la complémentaire. Merci. Ce gouvernement attend et regarde les choses et considère les choses depuis 15 mois, alors que certains rési résidents de ces foyers meurent d'isolement. Des milliers de résidents n'ont pas eu aucun accès à leurs aidants naturels depuis un an. Plusieurs n'ont pu sortir pour avoir un peu d'air frais et de soleil. Hier, ils vous suppliaient de les laisser sortir cette décision du tribunal est claire. La province n'a aucune autorité les. de brimer les droits de ses résidents de façon unilatérale. Avec des milliers de ses résidents à l'échelle de la province, ce gouvernement conservateur peut s'attendre à ce que beaucoup plus d'infractions aux droits de la personne soient ou soient apportées devant les tribunaux avec cette décision. Alors qu'on continue de confiner les gens dans, dans leurs chambres, on attend une loi depuis septembre 2020, alors qu'on pourrait adopter une loi aujourd'hui qui réglerait le problème. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne va pas adopter ma loi et aider ainsi les résidents de foyers de groupe Député de West la protection et la sécurité des résidents de foyers de groupe est essentielle pour notre gouvernement. On fait ce qui est en notre pouvoir pour. Euh, lutter contre la COVID tout en permettant les résidents de foyers de groupe à, à connecter avec leurs êtres chers le plus facilement possible au cours de cette période difficile. Nous avons agi sur différents plans pour, prioriser, pour donner la priorité à leur sécurité. Avec notre plan d'action pour les gens vulnérables, nous avons mis en place des mesures pour arrêter la COVID-19 à la porte. Il y a des dépistages sur place, l'utilisation de pays et nous avons aussi un plan de gestion des éclosions lorsqu'ils se produisent. Nous avons aussi investi 40 millions de dollars en soutien avec le Fonds d'aide face à la COVID qui aide à engager plus de membres du personnel, aider, les donner un certain soulagement aux aides naturels. Monsieur le Président, ça continuera d'être une priorité pour nous. Nous allons protéger nos résidents de foyers de groupe et nous allons nous assurer qu'on puisse euh, traverser la tempête. Prochaine question, député de Cambridge. Au premier ministre, la semaine dernière, le gouvernement a perdu sa contestation devant les tribunaux du fédéral sur le plafonnement et échange. Toutefois, le gouvernement avait déjà prévu mettre en place une taxe sur le carbone, une par le gouvernement fédéral et l'autre administrée par ce gouvernement sur l'industrie. Est-ce que le gouvernement peut nous dire s'il croit qu'il a mis de l'avant les meilleurs arguments juridiques possibles en Cour suprême pour lutter contre la taxe sur le carbone fédéral parce qu'il semble que le gouvernement de l'Ontario avait déjà jeté la serviette? Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des parcs. Je remercie la députée de sa question. Je sais qu'elle était avec nous lorsqu'on a adopté notre plan environnemental fait en Ontario, que nous avons mis en place et l'un des éléments clés était d'établir de, des normes de performance qui seraient mises en place et qui seraient justes mais sévères pour que l'Ontario demeure concurrentiel. En même temps, nous voulons réduire les émissions de gaz à effet de serre des pollueurs pour atteindre notre objectif de diminuer les gaz à effet de serre de 30 d'ici 2030. Et ça, c'est en plus de notre plan pour diminuer d'une stratégie plutôt sur le plan de l'électricité qui nous permettra d'ouvrir une nouvelle économie, qui émettra moins de carbone, que ce soit pour euh, n'importe quel véhicule, autobus ou voiture, nous voulons aussi entreposer l'énergie, diminuer notre utilisation du gaz naturel. Et j'ai très hâte d'expliquer plus longuement ce plan. complémentaire. Les contestations juridiques, dans un cas de contestation juridique, c'est le juge qui prend la décision selon la preuve qui leur est apportée. On a concédé au gouvernement fédéral les faits du cas et l'argument dans deux des trois phases. La rhétorique du président était de dire que la taxe sur le carbone était une ponction fiscale, mais... En fait, le gouvernement était d'accord sur le fait que la taxe sur le carbone était une façon dont on pouvait aider l'environnement. Comment est-ce que le gouvernement pensait gagner en cours lorsque deux de ces arguments ont été concédés au gouvernement fédéral? Le ministre de l'Environnement. Merci à la pour la complémentaire. Nous sommes déçus de la décision de la Cour suprême sur la taxe sur le carbone. Nous avions le mandat de la population de rendre la vie plus abordable pour les familles et les entreprises dans la province. Et on respecte toutefois la décision du tribunal, même si on n'est pas d'accord. Le changement climatique est, une, est un problème dans cette province. C'est une menace à cette province, à notre économie et à la population. Monsieur le Président, nous agissons avec notre plan fait en Ontario pour lutter contre le changement climatique, mais aussi pour protéger nos terres et notre eau parce qu'on sait que c'est ce que la population veut. On continue de travailler sur ce plan qui est flexible et qui agit différemment pour chaque région parce qu'il n'y a pas de solution unique pour toute la province. Prochaine question député de Sudbury. Au premier ministre, l'Université Laurentienne est la seule université qui a un mandat triculturel de parler anglais, français et langue autochtone. C'est aussi la plus grande de Sudbury. Ils éduquent 6 000, plus de 6000 élèves étudiants il y a six mois, plutôt que d'agir, cette université est maintenant sous la protection des créanciers. Robert Hachey a dit que si des plans de restructuration ne sont pas approuvés, l'université arrêtera de fonctionner à partir du 30 avril, ce qui sera dévastateur pour l'économie, pour les étudiants et pour le nord de l'Ontario. Ma question, c'est est-ce que le gouvernement va s'engager à s'assurer que l'université laurentienne demeure ouverte après le 30 avril et que feront-ils pour sauver cette université? le ministre de l'Éducation. Évidemment, on s'inquiète de ce qui se passe à l'Université Laurentienne. Nous avons mis en place Alan Harrison, nommé Allen Harrison, pour travailler sur le dossier qui fournira des conseils et des recommandations. Cette province a investi 106 millions de dollars pour appuyer les éducations postsecondaires au cours de la COVID, j'ai aussi travaillé. L'université Laurentienne a aussi reçu près de 80 millions de dollars au cours des cinq dernières années et nous serons toujours là pour cette université puisque 40 de ses revenus viennent de la province en comparaison à 23 pour les autres universités. Au premier ministre de nouveau, pendant des semaines, les gens du nord de l'Ontario et de Sudbury demandent à ce gouvernement d'agir. Le ministre se vante des 106 millions de dollars pour ces institutions, mais il n'y a pas une grande portion qui a été attribuée à l'université laurentienne n'ont pas ici, inclus dans Le, le gouvernement n'a pas inclus dans son plan la seule université qui faisait face à des troubles financiers et qui est sur le point de fermer. Est-ce que le gouvernement va enfin sauver l'université Laurentienne de compression dramatique au contraire, Monsieur le Président, l'Université laurentienne a reçu 10,4 millions de dollars pour aider ses programmes et services, Monsieur le Président. L'Université laurentienne a reçu près de 40 des subventions en comparaison aux autres universités qui ont reçu environ 23 du financement du gouvernement. Donc, on montre que nous avons apporté un bon accès au financement. 6 millions de dollars avec l la subvention du Nord de l'Ontario. Le programme d'expansion des diplômés a été aussi prolongé, ainsi que le fonds de durabilité. Nous avons nommé le docteur Harrison pour nous mener dans cette question afin qu'on continue à appuyer l'Université Laurentienne. Député d'Orléans. Merci, Monsieur le Président. Au Premier ministre, récemment, le gouvernement a annoncé des nominations au bord d'investissement Ontario. Et c'est très intéressant. Alors que c'est plein d'initiés du Parti conservateur c'est qu'il n'y a personne de, de la région d'Ottawa. L'industrie du tourisme nous a dit à quel point le tourisme serait essentiel à la reprise économique. C'est notre troisième secteur le plus important à Ottawa. En 2019, le gouvernement fait des compressions au tourisme d'Ottawa de 3,4 millions de dollars, mais encore plus nous avons un grand parc technologique et ce, la technologie sera essentielle pour la reprise économique, mais le gouvernement a fermé la porte au secteur des technologies d'Ottawa. Monsieur le Président, comment est-ce qu'il peut n'y avoir aucune représentation ottavienne sur ce comité et comment est-ce qu'on peut justifier d'exclure les, les dirigeants d'Ottawa de ce conseil? la ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. Si, on est, si le député avait suivi le budget, nous avons investi des millions de dollars et Michael Crockett, qui est PDG de Tourisme Ottawa, est non seulement un membre de mon groupe d'experts, il sera aussi essentiel pour s'assurer que de la reprise dans nos euh, villes les plus importantes le PDG des Sénateurs d'Ottawa est aussi président de mes organismes de sport amateurs et professionnels. On a plusieurs festivals dans la ville la semaine dernière. Le ministre des Finances et moi-même avons visité certaines des communautés haute technologie avec notre média numérique. Le président du Conseil du Trésor s'est rendu avec la ministre des Soins de longue durée dans notre secteur haute technologie. Et Ottawa est, représentée, est bien représentée dans nos différentes commissions-organismes, et n'a jamais été aussi mieux représentée. Intervention du Président. Merci. Complémentaire. J'attends, Monsieur le Président. Le gouvernement ne respecte pas la communauté des affaires d'Ottawa, n'a pas de plan pour répondre à ce qui se passe. Cette semaine, on a révélé qu'Ottawa ne reçoit pas sa part par personne de vaccins. On représente 7% de la population ontarienne, mais malgré qu'on est dans une zone à haut risque, on n'a reçu que 5,7%. Des doses, c'est 20 moins que ce que l'on devrait recevoir par personne. Est-ce que le, on, on entend le ministre parler de Justin Trudeau et du nombre de doses On parle ici de proportions que, de vaccins que vous avez déjà reçus. On parle ici de recevoir notre juste part à Ottawa. Plusieurs aînés n'ont pas eu de rendez-vous parce qu'il y a eu des problèmes avec le système cette semaine. On est donc de, en retard sur l'administration des doses. Pourquoi est-ce qu'Ottawa est toujours une arrière-pensée pour ce gouvernement? La ministre de la Santé. Je remercie le député de sa question. Au contraire, on est heureux de dire que la semaine dernière, Ottawa a reçu son plus grand, sa plus grande part de, parti, de, de vaccins jusqu'à présent. Il faut aussi noter que l'an dernier, Ottawa a été l'une des premières unités de santé publique à recevoir un lot de vaccins Pfizer. On rapporte aussi que les communautés de 12, les, du fonds de 12,3 millions de dollars, Ottawa, reçoit aussi sa juste part. J'aimerais donc dire, Monsieur le Président, qu'Ottawa est très bien desservie en matière de vaccins. Député Député d'Oshawa, prochaine question. Merci, Monsieur le Président. Au premier ministre, mon bureau est inondé d'appels et de courriels de gens d'Oshawa et de la région de Durham concernant les vaccins. Tout le monde s'inquiète de la santé et du bien-être de leurs êtres chers. La région de Durham a besoin de plus d'accès aux vaccins. Certaines doses sont dans les congélateurs. Il faut que les communautés aient que les com différentes communautés voient leurs besoins comblés. Nous avons le cinquième plus haut nombre de cas. On est menacé par les confinements supplémentaires. Ça n'a pas de sens que la région de Durham soit laissée de côté du projet pilote d'administration de vaccins en pharmacie. Est-ce que le gouvernement ajoutera enfin les pharmacie de Durham dans leur projet pilote de déploiement du vaccin en pharmacie. La ministre de la Santé. Nous avons déjà utilisé 98 des 194 500 vaccins qui nous ont été envoyés, qui expirent le 2 avril. Ils seront utilisés. Nous n'allons pas laisser aucune dose se perdre. En ce qui a trait au déploiement des vaccins en pharmacie, nous avons planifié trois pharmacies dans chaque unité de santé publique pour qu'ils puissent recevoir les vaccins et qu'on puisse vacciner les gens de cette région. Mais nous n'avons pas encore les vaccins. Ils sont ici, ils sont au Canada, mais nous ne savons pas encore quand est-ce qu'on les obtiendra du gouvernement fédéral. Aussitôt que nous les recevrons, nous les enverrons aux pharmacies à l'échelle de la province. Et il y a aussi le mythe qu'il y a beaucoup de vaccins dans les congélateurs. Ce n'est pas le cas tous ces vaccins ont déjà été attribués pour quelqu'un, seront utilisés, on s'assure que chaque vaccin soit utilisé le plus rapidement possible, parce que c'est notre objectif, c'est de protéger chacun dans la province de l'Ontario. Merci beaucoup, c'est tout le temps qu'on avait pour la période des questions.